En, yes. tout, en tout cas, l'idée euh, aujourd'hui, c'était quand même de, de dire aux uns aux autres, il faut vraiment considérer l'infopreneur parce qu'en plus, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences, en réalité, euh, qu'ils peuvent vendre, qu'ils ouais. peuvent vendre, euh, et qui peuvent même clairement les libérer de leur travail actuel, qui pour certains est un fardeau, euh, malheureusement... Clairement. Non, c'est... Non, clairement, je suis d'accord avec toi, c'est un... En fait, c'est un... C'est-à-dire, toute personne... Là, chacun d'entre vous, en fait, vous avez quelque chose que vous savez. En fait, c'est ça qu'il faut, il faut vous dire. Il vous, vous, y a quelque chose que vous faites mieux que vos amis. Clairement. Partant de là, en fait, il faut juste identifier quelque chose que vous faites mieux que vos amis et que vous êtes capable de, de, de, de, de leur enseigner, en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'être l'expert. On sera, que ce soit Philippe ou moi, on sera jamais expert, expert, expert du domaine, en fait. Parce que de toute façon, comme on l'a dit, on se forme, on apprend donc, ça, le marché est voulu. Donc nous, on reste à jour pour après apporter la valeur aux gens. Mais quelqu'un qui aujourd'hui sait mieux faire quelque chose que la moyenne des. De, je ne suis même pas en train de dire la moyenne des gens. C'est-à-dire, même un groupe de seulement même 10, 20, 30, 100 personnes, c'est terminé. Et tu es légitime pour donc l'histoire de syndrome de l'imposteur, tout ça, machin, faut que ça, faut que ça saute parce que c'est. Si tu, si les gens viennent vers toi ou viennent vers, euh, juste par exemple même, on a eu le cas de, de, de c'est la dernière fois que j'étais au Cameroun, la dernière fois que j'étais au Cameroun, on on, j'ai rencontré un gars qui fait des, il fait des, il fait des, il fait des très beaux tableaux hein, peinture, fait à la main et tout et tout, et moi j'ai trouvé ça dommage parce que son travail est tellement beau, même si je dis, non, mais ça c'est quelqu'un que si il maîtrise seulement un peu, même je si ne sais pas ce que je commence, j une page Facebook, c'est terminé, on l'a accompagné là, il commence à exposer. Bon, euh, avec le confinement, je n'ai bon, pas fait de suivi, mais je sais pas comment ça se passe. Mais il commençait à faire ses premières enfin ses premières ventes à l'étranger. Il n'a même pas commencé au Cameroun. Hein. Il a commencé à exporter ses tableaux à l'étranger parce qu'on l'a accompagné sur comment bâtir son branding autour de sa marque, comment bâtir des pages de vente, comment faire ceci, comment faire cela, comment marketer et tout, comment présenter son produit et tout, et tout, et tout. Et ça s'est fait en deux, deux. Tu vois. Mais de base, c'est parce qu'il sait mieux peindre que, euh, bah, que, je sais pas, que peut-être son quartier. Les gens de son quartier, tu vois. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça.